J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en direct de euh, Kanikeli, Kanikeli immersion. Euh, 1h, 1h30 de live, donc euh, je vous demande de vous accrocher. Euh, on est parti euh, pour l'immersion à Kanikeli. Euh, C'est parti, on commence euh, par euh, ce côté-là de la route. let's go les amis bon live à vous euh, donc si parfois on a des coupures sur les réseaux euh, le réseau pas toujours euh, parfait toujours d'accord donc euh, ne vous inquiétez pas bon live à tous et à toutes village. Ici a quelques travaux. Je vous disais il y aura quelques difficultés euh, pour le réseau donc il faudra attendre un tout petit peu histoire de s'enfoncer dans le village pour avoir plus de réseau c'est ça la difficulté qu'il y a ici sinon vous aurez, euh, vous aurez euh, eu euh, des, des bons lives sans coupure ni bug N'hésitez pas à partager le live les amis Alors ici il y a toujours une petite difficulté de réseau Ils sont, même... euh, ils sont en train de mettre à disposition un trottoir ici donc euh, tout le long il y a des travaux pour installer des trottoirs je pense enfin deux une pour l'instant une euh, peut-être euh, parking aussi hein. je ne sais pas Oui, je suis à Kanikeli actuellement, les amis. Watao, on invite un gengé bata batao. On a préparé comme va vont bata batao, il Alors, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réseau. On va commencer à avoir du réseau. Donc c'est pas mal Kanikeli, c'est pas mal pour l'instant. Euh, je vois pas trop de déchets, euh, c'est assez clean. C'est assez clean ici. Des super dessins là comme ça, ça fait plaisir. Probablement une école maternelle, peut-être. Peut-être. Alors, on va découvrir ce que c'est. Euh, le village de Kanikeli. Allez, je vous demande de partager les amis. Je vous fais euh, voyager rapidement. Hop. Ça va, ça va. Allez comme salam. Salam, allez tout le monde. Ceux qui arrivent en retard sur le live, n'hésitez pas à partager. Euh, on est en, en immersion dans le village de Kanikeli. Euh, voilà, ici, on va découvrir le village, enfin, le minimum, parce que je ne peux pas tout quadriller. Alors, je vais mettre ça en charge. Je ne peux pas prendre tous les petits coins de rue, mais on essaye de faire quelques-unes quand même. Ici, c'est les résidences. Les résidences ici. Ensuite, on a ce côté-là. Je fais en sorte que vous voyez tout. L'avantage, ce que vous, a, que vous avez avec la page, c'est de visiter euh, les villages sans y être. C'est ça l'avantage que vous avez. Toujours ce système de gris un petit peu un petit peu chiant, hein. c'est tordu vous avez vu. continue bon là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde hein. Mais... pas beaucoup de monde hein. alors hey. ça, va ça va et toi ça ouais. là tu ouais. Aïe aïe, aïe. Là, es déjà... bon alors puisqu'on y est on va faire un petit tour sur le stade de foot de Kalikeli. D'accord. Ici, euh, normalement, il va y avoir un match. Euh... Alors, stade de foot de Canichelli. On a le stade de foot de Kanikeli. Euh, bon, il y a un match aujourd'hui. Hein. Peut-être c'est les, je sais pas si c'est les, euh, les juniors qui jouent ou pas. Je sais pas. Je sais pas qui c'est qui joue aujourd'hui. Mais il y a un match. Le terrain de foot de Kanikeli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ça Aya loulou, lulu loulou Kanikeli. Ambandretou, Ajika. Alors, est il y a un match ici Il y a un match ici, je pense. Ils sont en train de mettre. Euh, ils sont en train de faire le traçage aujourd'hui. Je vois le pot de peinture, etc. Des ballons de foot dedans. En tout cas, bon, pour quelque chose. Euh, malgré euh, le sol très dur comme du béton mais c'est pas, pas très sale je vois plein de poches poubelles déjà c'est une bonne chose euh, la poubelle ici à proximité vous euh, voyez ça c'est une belle chose c'est une bonne chose plutôt D'accord. la poubelle ici à proximité à l'intérieur euh, c'est grillagé, c'est bien protégé donc euh, rien à dire pour l'instant, ce que je, je vois à Kanikeli, euh, on reste favorable quand même. Alors, ici, je présume que c'était... Où c'est le plateau Cet espace-là. Plateau polyvalent. On va aller voir. Alors, c'est quoi ce petit terrain qui a ici Est-ce que c'est euh, le plateau polyvalent ou c'est quoi C'est le plateau C'est quoi cette zone ici-là Alors ici, euh, ça a l'air d'être le plateau. Il y a absence euh, de de panneaux de basket. Mais le terrain de basket, il est où alors, du coup C'est juste un espace pour le hand, mais pour le basket, du coup, ils ont pas mis, ils ont pas mis du tout. C'est juste pour le hand. Alors, est-ce que... Je pose des questions pour les gens qui vivent ici à Kanikeli. Est-ce que ici il y a un autre terrain euh, de de jeux comme celui-ci, ah, c'est pas le stade de foot, hein, mais euh, un terrain de jeu pour euh, le volet, euh, basket, euh, hand, etc. etc. Est-ce qu'il y en a une autre Parce que celle-ci, je vois pas euh, une mise à disposition pour euh, les basketteurs. Hein, voilà, je vois pas ça, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est le projet, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le projet ici, je sais pas du tout. Bon, je ne peux pas vous répondre, mais le projet, je ne sais pas. Aucune idée. Alors, on va s'immerger. Donc, Kanikeli, c'est très grand à quadriller. Donc, je, on va tourner en rond. Hein. On va tourner en rond, c'est ça l'objectif de vous montrer. Euh, après, je vais refaire demi-tour, bien sûr. Mais on ne peut pas quadriller à, tout les, à chaque moindre. le moindre recoin qu'il y a, quadriller, ça, ça va être très difficile. Donc on va faire le strict nécessaire pour que vous puissiez découvrir Kanikeli. sur nos pas c'est énorme alors ma curiosité va m'amener ici puisque moi j'aime j'aime la curiosité donc euh, allez voir ce qui s'y cache ici C'est sans issue, du coup, c'est sans issue, je suis obligé de revenir là. quand même, il y a des routes, quand même, c'est pas trop ça, ça c'est l'état de la route ici, je sais pas s'ils sont au courant qu'il y a une route ici, mais bon, c'est pas grave, hein. Là c'est au niveau de la plage au niveau de la plage des mangroves. Donc ici on va venir voir là. Alors ok donc on va revenir sur nos pas. Ici on va descendre plus tard. nos pas, c'est le même itinéraire. Alors, on va revenir à l'entrée à l'entrée du village. Cette route qui est complètement délaissée, ici je ne sais pas du tout c'est quoi le projet de la route, bon c'est pas grave, hein? c'est toujours comme ça, donc comme je dis on revient sur nos pas, on va reprendre la route en haut et après on va s'enfoncer dans le village tranquillement. des villes à caméra parce que il y a un mec qui marche là, il y a son truc dehors donc je n'ai pas envie que ça, mo ça monte dessus je sais pas, vous l'avez peut-être vu de loin mais je viens juste de remarquer Salam Aleykoum Salam Aleykoum Abdani voilà ça c'est la route ici là c'est une petite route hein. ah. du coup c'est un parking celui-ci c'est un petit parking et une fois qu'on est sur le parking, on a le stade de foot qui est ici. Très sympa. Bon, ici, il y a une allée qui est là. C'est parfait. Hein Bel effort. Alors, on va continuer sur la route principale. Allez, partagez le live, partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Partage. Ici, je vais m'amuser à tourner en rond. Kanikeli, c'est tellement grand. Arrive là. Alors, on va faire euh, un petit tour ici. Ah ben moi je suis chaud et prêt hein, pour être emmerdé. Ça c'est pas le souci. Ah, les mangues les mangues sont opérationnelles ici hein tiens j'ai envoyé la balle ah ben bah, tiens donc les mangues sont opérationnelles ici ça arrive bientôt bientôt les mangues les amis hein allez ça arrive Alors c'est grand, mesdames et messieurs, Kanikeli. C'est très grand. Aujourd'hui, je sens que je vais transpirer. Je vais transpirer. Par contre, il ne mange pas les fruits à pain ici. Ah ben, celle-ci est bien chargée. Les fruits à pain là. Il y en a pas mal. Et voilà, toi, Kanikeli, il comme dit, m'a frappé moi. M'a ça. Mais quand il y a un il y a un Il Alors Le quartier Si j'étais passé là-bas, ok On va aller à droite Alhamdulillah, il m'a rien à tout un duzouri. Oui, oui. Quand même. Mais quand même, il y a des choses un petit peu cool les routes là certaines elles sont oubliées elles sont très oubliées alors là le quartier monte un petit peu plus haut waouh donc ici, on le quartier s'étend jusqu'à là-bas Donc on va faire demi-tour ici euh, On va aller jusqu'à jusqu la deuxième voiture blanche Après on fait demi-tour Alors, je vais regarder la vue d'ici Là, on a une école ici une école maternelle là qui est là bas là Le quartier est très grand, comme je vous dis ici c'est un village qui est très grand Allez, on refait demi-tour. Allez, profitez pour bien visionner euh, les environs. Car, et tout, euh, je vous dis là, ai, je viens juste de commencer. Il y en a pour 1h40 de, de live. Donc euh, approximative ah, Freddy Eric Freddy Eric Eh oui ça fait tellement longtemps Regarde, ça te fait plaisir de voir le live, de voir ce qui a changé ici à Kanikeli et ce qui n'a pas changé. Donc je pense que euh, ça te fait énormément euh, plaisir d'apercevoir ton village natal. Peut-être que tu es né ici. Donc euh, c'est ça l'objectif, c'est de montrer à ceux qui qui ne sont pas descendus depuis euh, pas mal d'années, ce qui était le cas comme moi avant. Hein. Ça faisait euh, 15 ans que je n'avais pas mis les pieds, et du coup, euh, le job, c'est de vous montrer. Donc, soyez au soutien, partagez le live, euh, sur votre profil, dans les groupes, euh, pour que ça puisse soutenir le taf, parce que c'est du boulot hein, de se traîner comme ça euh, à vous montrer le développement qui a eu ici, hein, parce qu'il y a du développement quand même, il hein. y a des choses qui, qui ont changé depuis. ici la route déplorable. Vous voyez la route là. La route déplorable. Pas possible. De la terre sur la chaussée. Vous voyez. Alors on va pas monter jusqu'en haut je vous donne juste l'étendue Merci Mazavalo Merci, merci Merci l'ami Merci de me souhaiter euh, La bienvenue Sur ce beau village C'est beau quand même Il hein. n'y a pas beaucoup de déchets C'est ça que j'aime bien ici Je vois pas de Je vois pas de poubelle qui stagne c'est ça que j'ai pu remarquer, il hein. n'y a pas trop de poubelles qui stagnent, il n'y a pas trop de trucs qui traînent. Je ne sais pas quand on va s'enfoncer dans le village, mais sur ce que je vois, ça reste positif quand même par rapport à l'environnement. Pas dégueulasse quand même il pose proprement hein. il faut pas comme dans certains villages on fout par terre il ya car il ya quand même du charisme ici quand même du charisme espérons que ça va être pareil partout on va bien voir hein, en tout cas Ici, on a les poubelles qui sont... Voilà, on voit pas de trucs qui traînent par terre. Eh, regardez l'exemple hein, Bien regroupé, un truc très propre. Pour moi, je trouve ça très propre, même si ça reste là. Mais quand même, il n'y en a pas partout. Euh, C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, juste on fait un petit zoom ici. Un petit zoom de la place. Voilà. Hop. Continue, on va s'enfoncer dans le village après. Les mangues, c'est bientôt, les mangues, c'est bientôt. Dans un mois et demi. Un mois et demi ou deux mois. Grand max. Et on mange les mangues. Ça va, ouais. Quoi. Alors à quoi consistent les cailloux Ah, Pour que les véhicules ne puissent pas se garer là dessus Ok j'ai compris bah, Autant mettre des bordures hein, c'est plus propre Je pense hein. C'est plus propre de mettre de, de la bordure ici Pour éviter que les voitures viennent se garer ici Puisque c'est pas très épais pour supporter le poids des voitures la grille là donc euh, il ouais il serait bien bien intelligent de mettre des trottoirs inaccessibles pour les véhicules et oui c'est très bien euh, ce type de grilles euh, qui sont adaptées pour euh, les handicapés les piétons etc etc mais pour les sécuriser. Oh, mesdames et messieurs, les chats, on mange dans les poubelles. Hein? Et on mange dans les poubelles ou quoi? Ils mangent dans les poubelles, les chats. Bon appétit, hein? Alors... Ici, euh, les quartiers sont énormes. Je ne peux pas quadriller. Je ne peux pas bon. tout quadriller pas possible la tuyauterie c'est quelque chose quand même c'est quelque chose qui a toujours attiré mon, attiré mon attention regardez la tuyauterie là où ça passe voilà ça c'est assez tuyau hein. voilà super super on a l'impression que c'est un fil électrique qui passe par là voilà et eh oui ça c'est l'accès pour couper l'eau c'est quoi cette zone là moi bon, je veux pas aller jusqu'en haut c'est quoi cette zone ça c'est quoi cette zone là Ouah, il faut, faut faire quelque chose ici là il ouais, faut pas laisser le coin comme ça c'est pas possible bref mais vraiment bref hein bref dites rien Dites rien, c'est pas grave. C'est comme ça, chez nous. Tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être parfait. Ici, c'est la même histoire. Bon, Je vais pas en rajouter. La tuyauterie exposée. Je ne sais pas comment ils font pour faire des travaux, poser des trucs comme ça. C'est quoi ça Hein, les gars, là, les plombiers, là C'est quoi, ça Dans quel objectif on laisse exposer des la tuyauterie, comme ça Dans quel objectif Oh là là, là là pas possible. C'est pas possible. Alors, ici on a une superbe vue, ah, je vais vous montrer, on a une superbe vue, obligé de vous, de vous en faire, de vous en faire part de cette beauté, cette merveille, ici, bien évidemment c'est que des mangroves, c'est que du mangrove ici, ah, voilà pourquoi j'aime faire des immersions, parce que on visite des endroits, des endroits magnifiques. Des vues à couper le souffle aussi hein, parfois. Aïe. Qui c'est qui va vous offrir ça, les amis Qui c'est qui va vous offrir ça à Mayotte Un live comme ça. Hein, que vous puissiez voir chez vous, Mayotte. Hein, qui, qui, qui ici fait ce job-là Alors ici on n'a pas euh, de plage, on a, enfin, si, on a du, du sable un petit peu ce côté-là, là, et ici euh, beaucoup de mangroves. Euh, C'est la mangrove. non Alors ici on a des travaux, on va pas détailler Continuer tout droit, c'est le quartier là-bas qui m'intéresse un petit peu. Il y a des belles baraques quand même ici. Hein des belles baraques ouais celle-ci euh, plutôt pas mal plutôt pas mal waouh petit restaurant ici alors on n'hésite pas de partager les amis partager partager le live si c'est pas fait merci à vous de contribuer au soutien aussi Franchement, ça reste très positif ce que je vois euh, dans ce village de Kanikeli. Alors ici, euh, je dois accéder, je vais passer euh, sur la route quand même. Ici, le bureau de poste, euh, le bureau de police municipale aussi, je pense. Donc on va voir le quartier qui est à ma droite. Alors ici, on a une zone de, de stockage. Je ne sais pas à quoi ça sert. Cette zone de stockage ici, qui est, qui est là, Peut transformer ça en parking. au oh, bref. Alors ça, c'est une route digne de ce nom. Oh, c'est une route digne de ce nom. Bref, quelques détails qui fâchent, hein, mais bon, mais bon, c'est juste une petite route hein, qui est un petit peu cabossée. Hein. Voilà, ne vous en faites pas, <rire> c'est juste une petite route qui est cabossée, hein. il y a des trous par ci par là, mais ne vous en faites pas, tout ira bien, tout va bien, il n'y a pas de souci du coup, hein. il n'y a vraiment pas de soucis, hein. ici il n'y a pas de souci à se faire sur cette route là, on ne s'acharne pas tranquillement, hein. ça peut durer. Ça peut durer comme ça, ça peut durer. Il y a du, il y a du ciment aussi. On a du goudron, du ciment. Euh, on a de tout. Euh, les trous vont euh, ouais, Bref. Bref. C'est pas un souci, les amis, comme je vous dis. Ne vous en faites pas. Mmh. C'est juste vu. C'est juste vu. Alors, les quartiers ici, ça dit quoi On va aller à gauche, là. On va aller voir à gauche et après on passera par le haut. Alors ici c'est les résidences. Tiens, il y a des résidences ici là. C'est ce que je découvre avec vous. Des résidences. Ici, voyez. Ici, je ne reconnais pas Mayotte. Je reconnais pas du tout Mayotte. Les résidences sont toujours bien entretenues, très chic. Bon, ça fait un petit peu la française, quoi. Bon, il y, y a des Français, y a des étrangers, des Espagnols. Il y a un petit peu euh, toutes les origines ici. Les Maorais aussi. Hein. Euh... C'est un petit peu mélangé. Il joue la piano un musicien, je pense. Alors. Donc, toujours les résidences. Il y a un manzara ici ou quoi Normalement, les manzaras sont terminés, peut-être... Un Maolida, peut-être. Ouais. Allez, je tombe en plein dedans. Je ne vais pas trop filmer parce que, bon... faire un, un passage en flash. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Mais en tout cas, ça mange. Les gars, moi j'ai faim À moi, quoi alors ici on a cette rue les préparations aussi les préparations de quoi je sais pas un maolida comme Je transpire, je transpire, messieurs. C'est le goût de l'effort. Allez, on partage, on partage le live, on partage au maximum. Il fait chaud là, Ouh il fait très chaud. Ça monte jusqu'où. Voilà, ça donne ça. On va redescendre toujours. Euh, euh, ce réflexe de regrouper les déchets ici. Vous voyez, les déchets sont regroupés euh, proprement. Ici, à Kanikeli, vous avez... La perception depuis ici, c'est waouh Alors, on a une école ici. On a une école ici. travaux peut-être. C'est une école. Ah. Il y a quelque chose qui va avoir un lieu ici. Alors moi, je dis que dans les villages, euh, il faut des grandes salles de fête. Pour éviter d'utiliser les écoles, les plateaux polyvalentes, etc. etc. Il euh, y a absence de beaucoup de salles de fête à Mayotte, hein. donc euh, faut en construire. Alors, si on prend cette, cette route là, on redescend au croisement là où j'étais jusqu'au bout. mjc donc là ça c'est le mjc alors du coup c'est le mjc qui est en rénovation ici ok No comment mais il est tout petit euh, le mjc euh, de canicule alors du coup on prend l'escalier pour les voitures, très bien, très bien dis donc, ça va moi Allez, on continue. C'est pas fini. Alors, on va aller jusqu'au bout. On est curieux, on est curieux. Peut-être sans issue aussi. ça s'arrête là ça s'arrête ici et du coup il a pas d'accès là ça s'arrête ici les escaliers du coup jusqu'ici tout va bien descendre le quartier juste en dessous comme vous voyez ici il n'y a, a pas de grille de protection un enfant qui vient ici eh ben, il va être emporté par le courant voilà. les fortes pluies ben, ça fait des morts à cause des canalisations comme ça sans grille de protection vous Voyez, ici il y a la grille mais toutes les autres elles ont sauté il y a la grille ici donc tout le long, il doit y avoir des gris, mais il n'y en a pas. Prendre ce quartier là à ma droite. Bon, il y a quelques défaillances quand même. Hein. Je pensais que tout était impeccable, mais c'est pas aussi impeccable que ça. Alors c'est le, le quartier juste en dessous, on a une mosquée là. Bientôt les mangues, ce que je vous disais. Bon, ici, les poubelles sont un petit peu en vrac, mais bon, c'est pas, pas, pas grave. Hein. Bientôt les mangues, c'est encore tout petit. Hein. bientôt. Bientôt. Ici, on a le quai de mise à l'eau de Canikelli le quai de mise à l'eau est ici pour les bateaux pour euh, c'est quoi aussi euh, les bateaux les jet skis etc etc la mise à l'eau est ici les véhicules peuvent descendre jusqu'en bas ce qu'on on n'a a pas dans beaucoup de villages à Mayotte, il y a absence de ça. Un quai de mise à l'eau pour les bateaux. Voilà, ici il y a ça. Très propre. Alors. il y a une passerelle à Kanikeli, peut-être vous la connaissez pas petite coupure j'ai eu un j'ai eu un appel là donc euh. alors ça c'est bien ça c'est quelque chose et hey, Tanikeli vous êtes génial le, le quai de mise à mise à l'eau pour les bateaux la petite plage, la mise à disposition de ça, ouais, franchement, eh, que dire, c'est des belles surprises ici à Kanikeli, quand même. Hein, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, oui, oui, Ahmed. Ah, mais Damidou, oui. Ça y est, quel azmour, t'es réarrêté à la carac. Manga. Manga, bako. Magasama, réseau, jiba. Donc, quel azmour, t'es réarrêté à haraka. Donc, ici, vous pouvez venir jusqu'ici. D'accord Marée basse. Marée haute, euh, je pense c'est. C'est un ponton flottante. Donc, marée haute, euh, vous risquez pas de prendre l'eau. Car le ponton. Euh, euh, se surélève, d'accord. Il y a des bidons en dessous, d'accord. Il, des, il y a des bacs euh, flottantes qui sont en dessous. Une fois que la marée est haute, ben euh, le, le ponton est surélevé, et du coup, c'est une bonne chose. On peut admirer la vue d'ici, donc euh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est la première fois que j'observe ça, donc euh, c'est une merveille. En tout cas, Kanikeli, euh, ce que je garde de positif, euh, ils sont engagés quand même dans pas mal de choses. C'est assez propre par rapport à d'autres villages que j'ai pu voir. Donc, euh, une très bonne note, une très bonne note. Franchement, Kanikeli, super. Monsieur le maire de Kanikeli, super. Euh, C'est une bonne gestion qu'il y a ici. Donc, euh, continuez. il faut continuer comme ça, à développer, à faire des choses pour, de, de, pour développer le village donc euh, c'est ça qu'on veut voir à Mayotte du développement des choses euh, bien organisées bien orchestrées aussi donc euh, c'est pas mal franchement d'après ce que j'ai vu dans beaucoup euh, d'autres villages que j'ai pu voir Kombani euh, euh, Mzoazia etc, etc. Euh, ça sort euh, du lot euh, parmi euh, d'autres villages d'accord je, je le classe en deuxième position ce village là d'accord je le classe en deuxième position donc euh, parfait parfait je suis même très surpris hein. je suis surpris là non ouais, c'est très propre hein. c'est très propre euh, je vous le confirme les amis c'est très propre il euh, y a quand même quelques trucs mais c'est très propre parmi toutes les, toutes les villages que j'ai pu observer euh, il, y en a, il y en a une quand même qui sort du lot mais j'en ai oublié. Euh, le village. Hein Alors. Ah moi je garde un très beau souvenir. Alors les mangues, il y, y, y a des plus gros ici hein, les mangues. Ah ouais ouais, faut faut que ça pousse, faut que ça pousse les mangues là. Ça va. ça me fait saliver les mangues, c'est pas possible. Alors. Il n'y hey, a personne à Kanikeli là qui peut m'inviter à la maison manger là. Oh les gens, hey, je suis ici, il n'y a personne qui m'invite, c'est pas juste ça les gars. Hein C'est quoi cette histoire là <rire> Hein eh Vous me laissez mourir de faim ou quoi Alors non, vous inquiétez pas. Mosquée, la mosquée ici. Il y a peut-être un daïra là ce soir ici. Il y a un daïra ici. Il y a un daïra à Kanikeli, les gars. Allez, allez, où les moutons moutons m'avouent T'as la. Tadjou Kamsambour. Je vais vous Je Alors, ça c'est quoi ici? Alors ici on va s'enfoncer dans le village de Kanikeli, dans le centre-ville. <rire> Il faut faire l'émission, je vais manger chez vous, ça va marcher. <rire> ah je crois que ils vont tous abandonner la chose hein, parce que moi je mange beaucoup. Hein. Ah oui, là je vide les marmites là. Je vide des marmites. Donc il faut pas oser. faut pas oser. Alors ici, je crois qu'on est à un endroit un petit peu spécial. Je crois qu'on est... Euh, C'est la mairie de Kanikeli. On va le confirmer. Alors cette route-là, ça descend euh, vers la route des mangroves. là, La route des mangroves. Ici, on va raser le long des mangroves. Et la plage et ici on va s'enfoncer dans le centre ville alors est ce que c'est la mairie il me semble que oui bon je vois nulle part où c'est écrit la mairie mais bon je doute bien que c'est ici euh, Dites-moi, ceux qui habitent à Kanikeli, est-ce que c'est la mairie, celle-ci, ou c'est quoi Parce que je vois pas de panneau. Je comprends pas, en fait. Est-ce que c'est ça, la mairie, ou pas Je pense que si. Hein. Je, enfin, Ça me donne bien des idées, euh, quelque chose. Là où je vois une présence des, des drapeaux bleu-blanc-rouge, euh, drapeau union Européenne, ouais, bah oui. Pour moi, euh, c'est sans doute la mairie. Ou peut-être une annexe parce que je ne vois pas, je ne vois pas d'inscription en mairie de Canikelli euh, confirmant que c'est bien une mairie ou une annexe, etc. Donc je je, je n'en ai aucune idée. Peut-être vous pouvez m'aider en commentaire. Ah, donc ici on me dit que c'est la mairie. Donc euh, s'il vous plaît, hein, euh, Monsieur le maire, euh, mettez un petit joli panneau euh, qui est écrit euh, « Bienvenue à la mairie de Canichelli », d'accord euh, Pour qu'on puisse euh, bien s'orienter euh, sur la chose, hein, parce que là, moi, j'arrive dessus, euh, j'ai l'impression que c'est une annexe, donc j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, euh, monsieur le maire, moi, je vous félicite, hein, je, vous voyez, hein, je vous félicite de l'effort que vous faites, parce qu'il y a quand même une, une effort qui est, qui est faite ici par rapport aux déchets. Euh, ça, quelque chose que je vois, que ça traîne pas trop, d'après ce que j'ai vu. Hein. Donc ça traîne pas trop. Ici, il y en a un petit peu. Mais d'après les endroits où je suis passé, euh, les enlèvements sont fréquents. Donc euh, c'est très bien. Mais des routes... Euh, les routes aussi pas favorables, hein, bien sûr, il faut le dire. Euh, donc ça, il faut bien le constater. Qu'il y, y a encore quelques efforts à faire. Hein. Rien n'est acquis, bien sûr. Eh oui, rien n'est acquis. Ça, il faut le dire. Ici... On a ces escaliers. Donc là, ici, je passe en hauteur, mais je vais refaire demi-tour. Là, ils ont foutu du ciment ici. Bref. On va revenir sur nos pas. Ok, je vois par où on est sorti. Ici, on va refaire demi-tour. Oh, les mangas, les mangas, les mangas, les mangas. Les amis, je suis amoureux des mangas. Je suis amoureux des <rire> mangas. Alors. bon bonjour tout le monde bonjour tout le monde à ceux que j'ai n'ai pas salués Ça bon, toi, Ça je sais Ça toi, ce que c'est Ouais, bon bref. À la mosquée. Les intersections ça nous amène où ça nous fait une heure de live là quand même Alors. ok on revient ici donc on a presque terminé le live, il reste la portion de route là. Appeler eux, ils appellent même. Alors, du coup, attends, attends. Attends, pas du coup, il nous reste cette portion de route là. Ici, on a le petit Bangala. Des routes quand même un petit peu à la ramasse. Mais bon, il y a du grand positif. C'est ça le plus important. La propreté. Je tire mon chapeau moins de merde. à ah, les mangues. Ici on a des grosses en plus là, vous voyez. Waouh. Donne envie là. Donne envie de manger. Ça va nous à Donc les escaliers, je pense que ça, ça va jusqu'à la mosquée. Ces escaliers là. Ici le chemin qui descend vers la route du mangrove. Il nous restait ici. Ah oui, les maorais, sont très bien équipés ici, très bourgeois, c'est des bourgeois les maorais ici, hein. les grands bourgeois. Alors, qu'est-ce qui se passe ce côté-là On a toujours ces dispositions qui sont très propres, il y a moins de déchets au sol, donc euh, la communauté... Euh, fait un grand travail déjà, personnellement. Et puis... Parfait. Alors, toujours les routes. de déchets, hein. peu de déchets dans les mangroves. C'est surprenant quand même. Kanikeli, hein. surprenant. Je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau. Franchement, ce village, en matière d'environnement, je tire mon chapeau. Sérieusement. Hein, sans vous le cacher. Euh, mais les routes, il reste à faire des efforts sur les routes. D'accord. Mais les poubelles, regardez. Hein, je vous, je vous mens pas. Regardez de vous-même. Vous -même. voyez Eux, les, les agents, ils font leur boulot. Ils se tournent pas les pouces ici. Hein. Waouh Eh Franchement... Où ils se sont dit Putain le mec il va venir Quand il va passer ici Il va afficher La commune Enfin le village dans Facebook Donc il faut nettoyer régulièrement Jusqu'à ce qu'il passe Non je crois pas que c'est ça Je crois pas que c'est ça Il bosse vraiment ici c'est la vérité, faut le dire hein. Il bosse vraiment donc euh, il faut reconnaître quand il y a du il y a du positif, quand il y a des efforts qui sont qui sont faits régulièrement, faut reconnaître. Faut reconnaître vraiment. Ma garmazur, Ma Je suis un homme qui a qui a marqué. Je un rien le hazin a ça de au fur et à mesure peinture pieto, il Amis. notre live s'achève, euh, merci d'avoir euh, euh, contribué euh, à ce live, que ce soit au niveau des commentaires, au niveau du partage, euh, peu importe dans n'importe quelle catégorie, je vous en remercie, on se retrouvera pour d'autres villages en immersion euh, à Mayotte, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse, que Dieu vous protège, euh, que Dieu vous garde, Inch'Allah.